Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez tous magnifiquement mais on se retrouve pour une vidéo en pénit personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour la vidéo la plus importante de ma chaîne YouTube Non, en fait, c'est pas une vidéo très importante, c'est pas une annonce ou quoi Mais je suis plutôt fier, les amis, euh, de ce que j'ai accompli aujourd'hui Comme vous l'avez vu dans le titre, nous avons procuré la Mirasword La sword c'est une épée qui vaut 50 millions, la mienne vaut un petit peu plus parce que vous allez voir après je vais vous montrer vite fait, mais la mienne vaut beaucoup plus, je vais vous expliquer un peu dans l'intro comment j'ai fait pour l'obtenir, euh, avoir tout l'argent et tout, et ensuite euh, je voulais euh, vous parler aussi de ça, donc euh, j'ai fait une forêt sur mon île parce que j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui me faisaient des dons, donc ici on peut voir Crotis m'a fait un don, OniDraken m'a fait un don, No Smoke m'a fait un don, et celui qui m'a fait le plus gros don, c'est Zewar. Donc, pour l'instant, celui qui a le plus gros don, c'est lui qui a l'arbre général du, du truc. Donc, ici, arbre en, en mémoire de Zewar. Donc, il nous a fait le don de... le, le don le 4. Et euh, village de la... <rire> voilà, c'est donc son village, quoi. Mais euh, comme ça, j'ai fait un petit système pour ceux qui faisaient des petits dons. Donc, à chaque fois que les gens vous faites un don de plus d'un million de coins, donc en valeur, euh, exemple, vous me donnez des fils enchantés, mais ça vaut un million, ben, vous allez pouvoir... Avoir un arbre dans la forêt, on va faire une énorme forêt, ça réalise d'être méga stylé, vu qu'il y aura une forêt avec plein de passages, plein de, de pseudos d'abonnés et tout. Et puis peut-être dans 3-4 mois, ben, vos pseudos vont toujours être là, même si vous, vous jouez plus au serveur. Donc, aujourd'hui, on va parler des vraies choses, les amis. La Midasword, l'épée que j'ai dans la main, l'épée la, la plus chère du serveur et la meilleure jusqu'à maintenant. Donc... Vous êtes prêts, on va regarder les enchantements. Donc, elle coûte déjà 5, 50 millions 40 000. Comme vous pouvez voir en bas, Price Paid, 50 millions 40 000. Elle a aussi Sharpness 6, Critical 6, Giant Killer 6, Underslayer 6 et... Non, il n'y a pas Lifesteal 4, je allais... pensais que j'avais mis Lifesteal 4, mais non, je n'ai pas mis... Donc déjà, le Leaf Charmness 6, ça va à peu près 1.5 1, 1, 5 millions. Le Light Leaf Jankiller 1.5 aussi. Underslayer 1.5. Critical 3 millions. Euh, Vampiris 6, que j'ai oublié de dire, qui coûte aussi 2 millions. Donc euh, avec tout ça, on a une épée à peu près qui vaut 70 euh, millions à peu près. Euh, en plus qu'elle est full patato Book, donc si vous saviez pas... Un les trucs euh, jaunes en haut, là c'est des patato books. On peut les rajouter à les épées. Vous pouvez en mettre jusqu'à 10. Et un patato book, ça vaut à peu près 100 dollars Donc, euh, on a un autre euh, 1 million là. 100 000 fois... Ouais, 10 fois... Ouais, 1 million. Donc, euh, ouais. On a une énorme épée, les gars. Et elle fait énormément de dégâts. Vous allez le voir dans la vidéo qui suit. C'était en live. Donc, ça se peut que la qualité soit un peu moins bonne. Mais bon, vous allez quand même pouvoir voir... Euh... Le, comment, quand je l'ai acheté, donc à l'Action House Et comment on l'a enchanté et tout après Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo les gars Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas de rejoindre mon Discord iPixel Si vous n'êtes pas encore dessus, on fait tirer une Aspect of de Dragon Donc une épée qui vaut 7 millions de coins les amis On l'a fait tirer, elle est dans mon EC ici On l'a fait tirer Donc si vous êtes intéressé à participer à ce giveaway là Vous avez juste à rejoindre le Discord euh, Allez dans le channel Giveaway Et puis vous pouvez aussi connecter votre compte iPixel à, à votre compte... Euh... Discord, pour pouvoir obtenir euh, votre grade en jeu, si vous êtes MVP+, VIP ou quoi, vous allez pouvoir l'obtenir en jeu, ce qui est plutôt intéressant. Sur ce, je vous laisse les amis, et je vous dis à bientôt. Let's go. On va l'avoir, la Midas Sword. Est-ce que l'histoire va se créer maintenant, les amis? Oh là là là là, 25 secondes. 17, 16. Oh, J'espère tellement voir le mot Midas Sword en bas quand on va rentrer. C'est parti, les copines. Peut-être qu'il faudra payer un peu plus. Peut-être qu'on peut tombe dans un lobby parce qu'il y a d'autres gens qui laissaient de l'avoir aussi. Des fois, tu peux payer jusqu'à 52 000, peut-être. Ouais, euh, j'allais dire qu'il n'a pas apparu pour moi, mais non. C'est bon, vous êtes dedans ou pas mm -hmm. Déjà, toxique tu es avec moi. Il content, elle est pas avec nous. Ouais, content, elle est pas avec nous. Il y a juste toi et moi. Ah bah. Let's go, quoi. Bonjour, monsieur. Nous, sont... nous sommes assis. S'il vous plaît, mida-soir, please. Bob Bob et Bob Bob. Midas Lord, s'il vous plaît monsieur. Ouais, pour participer au giveaway, Lulu, c'est sur mon Discord. On fait des giveaways tous les jours. Le lien est dans la description, tu peux, tu peux le prendre directement. Quoi. Comme là, en ce moment, on fait gagner un full set de hold. Il termine dans deux jours, donc demain. Lui, il a un skin, c'est genre une photo, je crois. Mais tu Ouais attends attends Je t'entends mourir c'est vraiment euh, très amusant Yes Here we go <rire> T'entends toujours Here we go les gars Non fais petit à petit un par un vas-y fais un par un Oh my god T'as dit que pourquoi Oh ils m'ont kick Oh fils de... Je peux plus revenir. Nice Oh j'ai un spam GG dans le chat Yes We got him boys We got him Oh et en oh plus ça nous prend... Ça nous nous... Ouais ça nous prend le Sharpness Book aussi. Ça de prend un pour qu'on met quoi On met 3 millions dessus On met quoi dessus les gars 1.6 déjà. Vas-y 2. Oh sérieux, je vais aller jusqu'à 2.5 pas plus hein. Allez, casse pas les couilles. Non c'est bon je crois qu'on l'a. Nice Bon on va terminer l'enchère parfaite les gars. Je l'ai bloqué. On va acheter les trois trucs dans l'enchère. On va mettre sur le million aussi. <rire> Attends je vais mettre 17 millions et je vais déco, ok Non je vais pas mettre sur les trois quand même, ça serait débile. Oh my god Les gars, la Midas Sword, oh là, là, là, là, on a été safe. Non, non, non. Ils a... l'ont monté à 2 millions, gros. T'aurais dû pour troll. Mais gros, ils ont mis, mis 2 millions dessus, je vais pas gaspiller 2 millions, t'es Ouais, mais t'aurais dû faire ça, puis déco. Non, parce que je crois qu'à la fin de l'auction, je gagne un truc vu que j'ai la Midas Sword, je crois que j'ai un succès ou un truc comme ça. Même pas. Même pas de succès pour avoir acheté la Midas Sword. Oh, What ai the pas the eu moi. Pourtant, ça dit. What? Ça coûte ça coûte tellement cher le flower mini? Non, ça vaut pas vraiment ça. Hein. Overpriced de ouf. Oh my god, les gars. Oui, so lucky, man. Ok, bon, faut l'enchantement maintenant. Ça, c'est une autre histoire. Après plusieurs minutes d'enchantement, de, les gars, j'ai fait une connerie. Mais nous sommes presque rendus à, à la fin. Non, non, non, non, non. Donc, je vais déjà mettre les pâtes au book et je vais vous montrer les que j'ai fait. Et oui, il faut que t'achètes. Mon compte il est, et... il est bugué sur Epixel. <rire> si je veux acheter un grade, en fait, il pense que j'ai pas de grade. Et du coup, genre tu payes plus. Bah, en gros, c'est comme si j'étais pas VIP. Donc, là. il manque des enchantes, il manque cubisme. Du coup si je, veux acheter euh, le... Le plus plus, je dois acheter des gold depuis le Ingame. il me manque expérience aussi. Donc là on va faire le livre expérience déjà. Oh fait chier que j'ai oublié de... de faire ce livre là. En fait je suis un mongol. Hein. Donc je crois que ça prend juste du lapis et des papiers. Si je me trompe okay. pas. Pour euh... Expérience Ouais. Ouais expérience c'est bon je l'ai. Faudra juste les fusionner ensemble mais j'ai pas d'XP. Il faudrait que j'ai euh, trouvé de l'XP. Euh, viens sur mon livre s'il te plaît à ça tu vas me servir de... Ouais. Tu vas me servir pour une fois. Donc, la salade là, je vais te donner une épée qui vaut 50 millions, ok? Je là, la si Tu fais de la merde, tu fais de la merde, es banni, hein. Donc, déjà, une liping, une liping. tu vas commencer par mettre ces deux là ensemble, ok? Ensuite, okay. tu vas mettre ça et ça sur le même livre, okay, ok? Les trois, tu vas les mettre sur le même livre. Ensuite, je vais voir. Ah, les je... trois. Ouais. ouais, ensuite, tu vas me dire combien ça coûte, euh, quoi. Donc, t'enchantes les deux premiers livres là, tu les mets ensemble. J'ai sur mon île dessus. Ouais. Ensuite, je crois... Qu'est-ce qui me manque sur mon épée Télékinésis, mais ça, on peut l'acheter. Thunderlust, c'est pas bon. Cleave ça sert à quoi C'est bon, Cleave ou pas Je crois que c'est bien. Cleave on m'a dit... Je crois qu'on m'avait déjà dit que c'était de la merde. Je vais regarder. Ah oui, il faut que je fasse cubisme aussi, attends. Euh, avant de mettre tous ensemble. Pas pour taper genre plusieurs euh, mobs en un coup. Ouais. Non. Mais je sais pas si c'est vraiment bon. Est-ce que faut le mettre sur une épée, Cleave les gars, ou pas Vas-y, c'est bon, je l'ai. Non, mais t'as pas tout mis ensemble, j'espère. Bah si, tu m'as dit tu sur le même livre. Bon, c'est pas grave. Parce qu attends, que attends, je t'avais dit « Attends, mais c'est pas grave. » Viens, viens. faut que tu me mettes cubisme aussi, maintenant. Sur le livre. Donc, tu fais les deux cubis ensemble, et ensuite, tu le mets sur le livre, et tu me dis « Le livre, il a combien de NVelius. Là, il en a combien en ah, ce moment Il y a trois. Ouais, ok. Ok, attends, attends, tiens, tiens. Tu vas mettre sur l'épée en fait avant. Mets sur l'épée, ensuite tu... tu mets les deux livres ensemble et tu me le redonnes, ok Le livre enchanté Cubis 5. Attends, attends, attends. Tu veux que là je mette le livre. Le livre avec les, les... les... les enchantes, ouais. Les trois enchantes, je la mets sur l'épée. Ouais, attends, ouais, attends, faut que je regarde le, le truc. Ouais, ouais, voilà, ouais, faut que tu le mettes okay, dessus. Et le livre Cubisme. Tu Kubis fais Kubis juste les mettre ensemble en Ouais, ouais, tu me le redonnes tout seul. Oh, what the fuck, t'es gentil! Ah, que ça? Je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher en vrai. Hein. Ok, et viens me porter tout ça, mec. Merci, beau gosse. Bon, je l'ai mal enchanté de ouf, mais bon, les gars, c'est pas très grave. Maintenant, si, par exemple, je veux rajouter le livre, ça va coûter 61 niveaux. Donc, c'est quand même respectable. <rire> c'est quand même très respectable. Et j'aurai vraiment tous les enchants, quoi. Sharpness 6, Critical 6, First Strike euh, 4, Giant Killer euh, 6, Execute 5, Underser 6, Impaling 3, Vampiris 6, Looting... C'est encore un livre, main, mais j'ai des niveaux. Ouais, j'en ai encore. Euh, j'en en ai encore, mais. 27. Ok, tiens. Tu peux mettre ça. En fait, non. Parce qu'il faut que j'attende que j'ai deux livres qui se terminent, en fait, tu vois. Ouais. J'ai deux livres que j'ai achetés, je me souviens plus c'est quoi. Euh, je crois que c'est Lifestyle. Donc, ouais, c'est Lifestyle et Protection. Euh, Lifestyle 4. Mais vu que j'ai déjà mis 3. J'ai déjà mis 3 ou pas? Non, j'ai pas mis 3. Donc, euh, ouais, faudrait que je mette les deux livres ensemble. Bon, c'est pas grave. Let's go. Mais le et je le remettrai moi plus tard. C'est pas grave. En farmant les dragons et tout, on aura de l'XP et sûr. tout. Ouais, ouais. Allez, viens. J ai, j ai... Ça nique un peu l'épée, mais en soi, euh, vu qu'elle a déjà tous les enchants, c'est pas très grave. quoi. En tous les cas, tu vas la garer, je pense. Si ouais, voilà. Ensuite, on va aller tester les gars le nombre de dégâts qu'on fait. Oh my god, guys. désolé, t'as cliqué de te faire attendre, gros. Toi, j'imagine es que t'es super content. Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Y'a Marik qui est là. Hello, Marik C'était pas un fake, Marik, t'as vu Allez, je suis au milieu de l'île. Les gars, on va aller voir combien de dégâts qu'on fait. Vous êtes prêts C'est bien toi pute, Oui, c'est bien moi. Ok, vous êtes prêts Les gars, vous êtes prêts on va aller dessus un Zilot. Sans potion, donc on va regarder. J'ai pas de potion. Déjà, j'ai 335 de trucs. Et si je la tiens dans la main. Ah, mais je peux pas la tenir dans la main, mais ouais, ça vous allez comprendre. Si tu la prends dans la main, tu peux tout ton inventaire. Puis tu fais clic tu cliques sur l'étoile. T'as quoi tu. Ah, ouais, tu peux faire ça, je savais même pas, gros. On a 398 avec ça dans la main. Vous êtes prêts Combien qu'on fait de dégâts 38 000, les gars, sans potions. Ok. 38 500 sans potion. 38 500. On va descendre les gars. Peut-être qu'il y a un bug. Moi à 45. T'es à quoi Moi à 45 000 avec les potes. 38 000. Ok les gars. Vous voulez qu'on prenne des potions ou pas Ah oui, c'est vrai. Elle a pas spicy. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle a pas spicy. C'est vrai. Mais oui, gros, t'as raison. Elle a pas spicy. On va quand même, on va quand même aller la reforge avant. T'as raison. faudra peut-être. Je vais quand même voir si les... sur les élotes ça change quelque chose. Tu sais, vu qu'ils ont peut-être un peu plus de défense ou des trucs comme ça. Je sais pas exactement. Euh, non, ça change rien, c'est vraiment 38 000. Donc, on va aller la reforge. Donc, on a besoin d'un peu de tune pour ça. On va prendre genre euh, 400 000. Si on l'a pas en 400 000, ben... Rip, quoi. Oh les gars, gros, c'est n'importe ouais, en quoi. Tu encore plus d'argent. Ouais, voilà. Oh là là, gros. On aura la meilleure épée du jeu. Là, c'est vraiment pas putaclic ou quoi. C'est la meilleure épée du jeu, quoi. T'as pas mieux. Pour l'instant, peut-être que dans le futur ils vont faire une nouvelle mise à jour ou ce qu'il y en aura des nouvelles. Mais pour l'instant, à l'heure où ce qu'on fait cette vidéo là, le 11, euh, le 4 euh, novembre, il n'a pas de meilleure épée que celle-ci. Allez, Spicy, s'il vous plaît, monsieur. Non, Spicy, s'il vous plaît, monsieur. Spicy! Voilà, on la bloque, on la laisse là, les gars. Puis jamais on la touche. On va aller voir combien on fait maintenant avec Spicy. Spicy, ça fait vraiment une grosse différence. D'ailleurs, je vais bloquer ma hâte OTD. Je me suis trompé de portail. Donc ouais, Spicy, on va voir si ça fait une grosse différence. Sinon, on va prendre des potions, voir si on peut faire 40 000. Mais je crois qu'on doit facilement taper 40 000 avec les potions. Ok, sans potions, on fait 43 000. What Il s'est ouais. passé quoi Il s'est passé bien. quoi, les gars On était à 38 000 avec juste le Reforge. Vous avez vu comment ça fait la différence, le Reforge C'est un truc de malade, en fait. 43 000. On fait combien avec, euh, avec les potions, par exemple euh... 50 000 facile. Attends, on va prendre. De toute façon, on va faire des dragons tout de suite après, les gars. Donc, on va pas les gaspiller. J'ai déjà 50 niveaux en tapant deux mobs. Hein. Ah non, mais j'avais, ouais. ouais laisse tomber. J'avais pris des grandes expériences avant. Ok, vous êtes prêts 50 000. Je fais 50 000, gros. Oh 50 000 pile poil. Ça veut dire ouais, que si je fais, dragon, non plus... mais attends, mais tu te rends compte, les Slayer Quests, ok Je one shot les mini boss du niveau 4. C'est un truc de ouf, on fait. Avant, je faisais 35 000. Attends, on va tester. Euh... Avant, je faisais 41 000. Donc, il n'y a pas une grande différence, mais quand même. Enfin, 9 000 de différence, quoi. C'est énorme. Je fais 41 000 avec mon Aspect of the Dragon euh, full enchant... enchantement niveau 6. faut savoir que celle-là, elle est niveau 6, quoi. Critical 6. Euh, Shardless... Et il manque encore des enchants. On n'a pas lifestyle, lifesteal. Ça va juste nous redonner des cœurs. C'est pas une enchante qui est super importante pour les dégâts. Mais what the fuck, quoi. Euh... Oh là là, quoi. je suis vraiment, vraiment content. Bon, on peut...